C'était trompé de ce. Voilà, et bienvenue dans l'épisode 3. C'était. Euh... Attends, tu vois. C'était A. Enfin, y'a pas de bouton A sur cette manette. Ah ouais, toi, tu fais du ski. Je vais C'est bien le ski, hein Ouais. Waouh. Non, on attends, t'entendre mieux parce que pas. Il est bien vu, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on voit euh, est bien mmh. Mais en fait Tess il est pas là Bah non en fait il est pas là Ah si enfin, il est si là ça marche pas est ce que... passe avec ça Si pourquoi ça a pas marcher Hein Je comprends rien Vas-y Ah parce qu'il il s'arrête en fait Non, non. tu vois ça commence déjà tiens Vas-y, ah faut que tu continues toi. Non, bah non. Bah si. Ah faut le faire à euh, tout prix en fait. Ouais je crois. Mmh. Ouais, j'ai un checkpoint. Euh, en fait là je joue plus parce que c'est bizarre ça marche plus la manette, tu sais pas pourquoi. Ah je crois ce bouton là il marche pas. Déjà, le bouton bleu. Euh, manette bleue. Non. Ah, ah oui, euh, la chaîne de, de, de mon coq qui piège, je vais mettre en description pour aller voir. Et ah c'est mieux éteint. On, on voit pas le, le, le bord du truc. Il faut le casser, Ah c'est ce mieux qu'on voit... Non mais en vrai l'écran. Oh regarde, regarde, regarde. Sur le téléphone sur la capture, c'est bien. On dirait un vrai écran d'ordi, du coup. Mmh. Non, on dirait pas un vrai. Ah Je suis glaçonné. Glaçonné. Ah ouais, si tu sors pas du truc, tu, tu perds tes anneaux. C'est comment on fait Mais je dis te... non, je suis bizarre pas ce truc, ça s'arrête quand Après, est-ce qu'on est sérieux Ah oui, il faut sauter à un endroit, là. T'as vu, il y avait ah, ouais. un. Ah ouais Ah là, je le aussi non non non faut prendre le machin et casser, regarde. Là faut casser le truc et là voilà. Attention là hein. Ouf Là c'est écrase. Point non. Bon bah bon, on jouera chacun en son temps, de toute façon nous euh, j'aurais pas joué longtemps je pense. Qu'est-ce que tu fais Je prends les ennemis. Mais on s'en fout des amis. Ah si ça te donne les animaux plus, ouais. ben, voilà. peu pris, non, en plus Bah voilà. J'aurais pas pris, j'aurais dû m'arrêter. Non, t'en avais. avais. Mmh. oui. Ouais, Putain on les voit pas ouais Tiens on les voit Bah regarde sur la capture on les hein, voit mieux Ils rien. Hein Et, Et on regarde hasard, ouais. on Regarde En fait sur la capture euh, de, de, du téléphone oh. on, on voit On voit plus de couleurs que sur l'ordinateur C'est une équipe. est beaucoup plus joli Beaucoup plus bleu ça. Ouais Et T'as pareil ah, C'est que... la balle ah là, faut courir. Il fallait courir de l'autre côté. Faut courir vite là. Ah oh, merde. Ouais, faut courir vite. Faut faire un spin dash. Non, t'aurais pu en fait. Ah ouais là. Oh, ah oui, c'est cool. si tu prends le bumper et tu cours oh, rapide. Ouais, ouais voilà. T'as compris Mais bah, oh. pourquoi ça te peut plus ça Je sais pas. En fait, ça va durer autant de temps que... Oh non... On tape pas. Pourquoi Newton il peut pas rentrer Bah il peut rentrer mais... Il peut, euh, faire faire ah, il peut rentrer non, il va pas venir sur ta vidéo hein. Bah si, il va remonter... Là, ah. il ouais, faut faire un speed dash Wow. Oh non oh, wow, wow. <rire> oh là pourquoi ça fait C'est -ce que... Non c'est à euh, gauche, à droite T'es retombé en, en bas Oh je suis retombé loin mmh. Peu importe le ah. niveau que tu fais T'arrives même pas Ah tu vois ça marche plus ah, va... oh, T'as vu ça va trop en fait mmh. Ah non, il y avait faut... des Bah oui, il y a des pics, ça se voit quand même. Bon bah alors là, j'ai Tu vas mourir. Attends, tu les as tous pris. J'ai je de les prendre après. Mais non, mais non, mais sinon je vais mourir. Là, il y en a pas. Faut que tu le dépêches. Faut que tu montes l'autre côté. Bah j'ai compris. Ouh, non t'as pas compris Quelle autre tu... Où oui, il y a les piques Oui Faut que tu montes où il y a les piques Et après tu sautes euh, comme ça, regarde, voilà Oh putain il est oh, putain, il y a des piques là aussi Non prends pas tous les anneaux là, prends quelques anneaux Il y a un bumper sinon on... Non pas des piques. Ah ouais c'est ton truc préféré Ouais non faut faire tout près, Là, faut monter tout près. Ouais, il faut faire tout près. Ouais, euh, bah avant je vous faisais... ai... Putain, il faut prendre la vitesse. Moi je vois mieux sur la capture en fait. Ah oui, c'est vrai que je suis... Moi ça va prêt. Ah après. Oh là là C'est là que tu fais glacer et tu perds tous tes amis. Oui, non, oh, tu peux sauter, je crois, non? Non, c'est rien Ah, c'est super. Je, co je confonds dans un autre jeu alors. Elle fait quand tu passes? Mmh. Ouf, ouais, t'es glacé. Euh. Thèse, je sais pas si on entend bien le jeu. Ouais, il y a combien quand ben, tu lui à chaque fois, il est glacé. Hein. Normalement, c'est pas moi qui joue. Ah, ouais, non il, oh. m il marche un petit peu après toi. C'est mieux à hein, faire un spin dash là dans ces conditions. T'as oui, Ça te fait rire. Je crois que c'est là qu'il faut sauter. Là. C'est dans ce gris. Ah, dessert. il était là. Ouais, je t'ai dit. Bien joué. Tu vois, t'as déjà des anneaux. Je sais pas pourquoi tu vas chercher les anneaux en haut. Là, faut prendre le truc là. Non Non, faut sauter. Là, il y a des anneaux, mais tu les prends pas. Tu les gardes. Il y a un pingouin. Il y en a trois. Ah oh, putain, c'est pas mal. Oh t'aurais pu foncer là et récupérer les anneaux. Ah non, il y en a trois ah, ici. Il a points, Spin dash. Ah mais t'es j'ai le fait aussi. Je voulais faire en multijoueur celui-là, mais. Tout à l'heure, j'ai arrivé. Non quoi. Il y a des anneaux. Ah, Ouais, un seul, pas comme tout à l'heure, il en a pris euh, je sais pas combien Ah mais il y a rien à chaque fois C'est putain mais... de tuer. Non, c'est que tu l'as pas tué je crois ah, je, suis, je suis. Ouais mais il y en a trois. Ça fait déjà une minute ça vient. Ça va ici, c'est... Y'a pas de pique. mais c'est trop bas en fait Quand on à tous, tu les as tous tués, t'es tranquille Faut juste que tu évites les piques La caméra, il euh... ah, faut attendre que ça va. Ouais, ouais, là, faut que tu montes à droite ouais. et tu vas là-bas. Non, mais que, as ouais, fait je... que... tu ah, as fait C'est toi on peut non, Je peux remonter. À, à droite, c'est impossible. Si c'est oh, possible, euh... non, c'est parce qu'en fait, tu y vas trop tôt. Donc, tard, tu y vas trop tard en fait, à chaque fois. Peur. Oh non oh, c'est bon c'est bon Thèse il nous a récupéré oh. il, a, il a tout récupéré le oh, bâtard bah, pourquoi il y a moins de couleurs sur c'est ce bizarre non mais je suis... non c'est toi qui se déplace en même temps que t'as en bas Tu joues avec quoi avec le joystick ou les croix c'est le mieux avec les croix je pense ah non, mais c'est pas vrai. Ah, il y en a un reste deux. D'accord. Carrément, dans le Ah non, 3. Bon, bah là, t'en as plus. Ouais je crois mieux que euh, ça. J ai J ai pas pas. ça. Hein ah, ça va, il va pas jusqu'à toi. Bon, voilà, on a passé le passage. Ça a pris du temps, mais c'est pas grave. Ah, là, ça va <coughs> monter, Oh, purée, bon, bah ta game ouverte. Bien joué. Bon, voilà. Merde, je pars de côté. Ah, c'est pas tant, il y a le mur. Voilà donc on est arrivé ici. Tout à, à l'heure. Ah oh, on est et... c'est bien. J'aime mais... Si il fallait faire là. Si il fallait faire là. Ah, si, faire là. ah, ah, ah non ça ah, va, ça va. Ouais, ouais. Fallait. Ok ça va. Ah il ah monte ouais, pas... là. Ouais il monte quoi, celui-là. Faut attendre que celui-là soit en haut et après tu descends. Voilà. Oh putain c'est trop rapide Non je crois qu'il faut le faire là. Ah non. Ben non. Ah là ah ouais ben non si faut le faire quand il descend en vite mmh. non ah là on pouvait aussi ah tu vois c'est un c'est Mais qu'est-ce que tu fais tu vas mourir tes émotions le... je crois non ah, t'es pas comment il a fait je sais pas bah non il est là non il vient boh bah, il est mort <rire> <rire> il vient t'as vu ça il vient clipper voilà. est bon. encore un truc comme ça ouais il faut sauter ah non. Oh, non Bien, non ah, il faut sauter sur les salettes. Oh, ça va, il va s'écrouler, hein? Non, non, c'est bon, moi aussi. Ah, oh, oh, oh, oh, oh. là Il court, court. Ouais, c'est bon. Non, ouf. <rire> il est con. Ah <rire> encore. Ah, non, non, encore là. C'est la même chose. Tu peux le refaire, tu l'as fait. Oh purée. Oh, non, ah, t'as t'as <rire> oh, récupéré l'anneau, waouh. Oh, ça ah, va. Bah, cool. Ils son, sont son sympas, ça va. Ça va Sonic c'est un jeu facile Là je pense qu'il faudra se terminer Ah non Regarde a un truc là C'est quoi Faut monter dessus, tu vas glisser avec Ah bah t'as.. Ah y'a checkpoint Ouf Ah ouais d'accord Ça un de... Faut faire un truc Euh je sais pas Qu'est-ce qu'il faut faire Non Vas-y va en bas ou pire. Non non mais faut aller en bas Ah faut peut-être le pousser Ah ça te casse peut-être quelque chose Ah ouais Là, je suis trop fort ça, oh non <rire> pas ça en plus faut attendre euh... vas-y ah oh, c'est bien tu glisses non tu glisses pas bon oh, c'est pas grave oh oh, c'est un anneau quand même non je crois pas que c'est bien euh... que, euh, en ah, il fallait se dépêcher encore non faut se dépêcher je crois mais là t'as putain nous c'est mort Oh, pas là, on a de bah, quoi, faut ah, faire... faut monter dessus, faut monter dessus! Ah ouais! Bah de quoi? après faut attendre, je sais ce qu'il faut. T'as qu'à mourir! <rire> faut y aller tout doucement et. Ah non, il revient, ça va, attends. Bah Ah oui, il revient! Tranquille! Allez, vas-y, vas-y! Ouais! Ah, faut monter dessus! Ben bah, oui, je l'ai déjà fait ce jeu en plus! Ah, bah ouais. Ah, d'accord, ok, bah c'est cool. Sinon, ça, ça disparaît en fait. Sinon. Et ça fait tout seul en fait. Oui, voilà. On est con. On est con. Là, euh, ah, là. Ah, là, ah, ça monte Ouais, là, ça va monter. Là, on connaît les bails, ça y est bon. Ah non. Ah, si. C'est bon, on connaît les bails du truc. Hein. Ah, par contre, on voit ma ah, rigueur. Par contre, on voit la rigueur sur l'ordinateur. C'est pas grave. Bon, je une... suis. Ouh, Ou à court. Ouh. <rire> Il te lâche comme ça, son écrève. Dans qui te lâche comme ça, pas de problème. Ah, ça fait que 10 minutes. Ah, ah oui, c'est vrai, on a fait des coupures. Yeah. Yeah. Il te il touche, touche pas, ma main. Bon, ben, bien. Bien joué T'as pas bougé, c'est bien. Il te touche pas, je bon, touche pas, là. Non. Oh non. Ah, t'as vu, il touche pas. Spin dash. Non, je Ok, ça va. Oh non, les ah, bâtards Oh non tu retournes pas, bas ça va. Oh ah ça ouais. va ça va ça va ça passe oh. <rire> J'ai pas compris. Mais. <rire> non mais t'as vu Ça passe à travers es ben pas ouais ça... c'est bizarre. <rire> ouais, bon tant mieux j'ai envie de dire. Ouais. Ben, par contre si je. Bon changé. ça va. Ouais, c'est. Ça, ça va, tu meurs pas en hein, moi. Ouais, ouais, Attention, on va pas trop vite. Ouais, voilà. Là. là. Ben, faut, faut sauter tu... de l'autre côté là-bas. Ouais. ouais. Bah c'est bon, t'as.. Assez... C'est large, en sautant comme ça. Bah, c'est large. Non, plus sur.. Pas sur le bunker. Mais j'ai pas été sur le bunker. Oh là là, oh là là. Oh là, là oh. Bon, tu me dis, pas toi le bunker. Je suis là, il touche, par en fait. contre. Pourquoi il a dit tout chose, mon Il Mais ça sert à rien, attendez. Bah il sert à rien, c'est juste décoratif, Je pense Non Mais Non, faut pas toucher le bunker. Ah, J'essaie de ne pas le toucher. Bah c'est ça. Oui. Faut, il court tellement vite qu'il passe. Dans tout... Ouf. Oh purée, on est déjà à 7 minutes en temps, tu fais pas le deuxième niveau. Quoi, c'est à 9, ça sert à rien, à 10 Ouais. Oh là là, c'est pas vrai Ça va, on passe nickel. qu'est-ce qu'il fait là, lui Ça même pas me suivre. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. On est voilà, on est un petit peu... Oh non, il y a encore Encore un Oh purée, 9 minutes, là Ah, il fallait se laisser faire il s'est décroché Oh non, il faut aller se, se laisser faire. Je vais en payer plus, aussi. Non, en fait, je suis revenu où j'étais. Hein. Ouais. Ah, par contre, euh, il reste 30 secondes. Pour finir mm -hmm. Oh non On est encore plus bas Encore plus bas que oh non Bon, bah, c'est mort. Hein. Non, de toute façon, je suis mort. Il te reste 20... 20 euh, même pas 20 secondes. Hein. Il te reste 10 secondes pour finir. T'arriveras pas. T'as un mot les gars. Attends. On va mettre la fin du niveau quand même. Checkpoint. Donc c'est pas encore la fin. Ah si, c'est peut-être le boss. C'est le boss. Ouais, c'est le boss. Je veux pas que je le fasse. <rire> non, bah je vais essayer Bah ouais, voilà, parce que quoi On a combien de vies On deux a deux. Bah ça, je peux en faire une. Ouais. Vas-y, mis pause. Je reconnais pas tes manettes ps c'est toi qui as joué à ps en plus. Oh non c'est un truc comme ça Ah ouais ok attends. Oh non t'as plus d'amis. Bon bah je vais essayer. <rire> ah c'est là que tu tapes. Mais moi j'aurais le bourriner hein. Ouais ok. Vaut mieux pas que tu essayes. Ok le <rire> goût. La couleur est nickel. <rire> mmh. Je pense qu'il aurait pu sauter là, mais avec ah, Thales mais. Ouais, c'est en fait. Aïe! Oh, je vais Non, faut Ah non! Attends, non. J'en je, ai, ai fait quatre. J'en ai fait quatre coups. Là, il va faire ça, il va dire en... Ah non, il va faire ça. Ah non, c'est pas, ah, ben, pas là! Ouais. Bon, ah, je euh, non, zabras, non, tu non, non, je peux pas l'avoir là. Ah mais là tu peux l'avoir. Hein. Oh non, qu'il remonte, je peux pas le toucher. Ah, ah, Quoi T'as perdu l'anneau Mais je suis passé à travers, je t'assure. Ah, ça va, il nous touche. Pas. po. Ouais, po, po. Oh, il le fait deux fois. Voilà, il fait pas trois fois. Bon. Non, et là il va me lancer ses couilles. Ouais, euh... Oh là là, il faut le toucher. retoucher. <rire> <8. Dis> <rire> Huit. Attends, attends, attends, attends <rire> je rigole. <rire> Hein j'ai dit... dit une connerie, t'inquiète. Ah si on est sur le côté, regarde T'as vu Ah ouais, il y a un C'est bon, je l'ai touché Il est mort T'as pas entendu ce que j'ai dit Si j'ai entendu. Ah, c'est magnifique! Vous n'avez <rire> rien entendu, j'espère. <rire> ah, sur, tu fais le tu veux deuxième direct? Ouais. Bah, c'était comme ça depuis le début du jeu, pourquoi ça changerait? Toi, t'as jamais eu de bouclier, toi? Bah, il n'y avait pas, hein, là, En fait, celui-là est le plus simple, je crois, non? J'ai l'impression qu'il va être plus simple, celui-là. Bah, je me disais, oh, ouais, je sais Ah, ouais, celui-là, c'est pas avec euh, les machins qu'il faut sauter dans tous les sens? Non. Ah t'es au début, mais après, peut-être es que tu les offres. Non. Bon, elle aurait été plus facile que Ouais, j'avoue. Que tu te laisses faire, hein mmh, Grave. En plus, il y a plein de. Il y a plein d'anneaux. Oh, regarde T'entends pas la musique mmh. Ça fait un peu Michael Jackson, non Ouais, un peu. T'es dans la tête, t'es dans la tête, t'es dans la tête. Ça fait un tinaire. Tu crois que Michael Jackson a bossé sur les musiques Ça fait un air. Non, mais... Quoi Il est trop facile celui-là. Grave. Bah, part... J'ai pas vu Ah, j'ai détruit une télé peut-être. Regarde là, il faut juste se laisser faire. Faut ouais. monter tout en haut. Ah non. Mais tout en haut, c'est un peu chelou là. Ah ouais ok Mais ouais mais c'est facile ouais, dit pas ça. Bon, Oui bon hein, c'est facile mais quand même okay. Bah j'ai récupéré du seulement un nano Même 10 tu vois Qu'est-ce qu'il va lui Il a bouffé mon sang encore Yes. Tu as, pas, as déclenché le truc De quoi a eh bien... Oui, oui, oui, J'ai entendu le... Tadam De toute façon, les checkpoints, ils l'ont bien placé pour que ce soit automatique, pour, que, pour pas, pour pas qu'on touche à la manette, en fait. C'était fait respect. On a eu un, les Bon, je bah, j'en ai eu, je eu qu'un de checkpoints. Non, mais il est trop facile, vois. On a fait que 20 minutes. Hein. Euh, carrément, moi, il est trop facile, quoi. Ah d'accord, j'ai eu peur, je crois qu'on pouvait le frapper autant qu'on veut sans qu'il nous touche Non, non, j'ai cru ah Pourquoi j'ai pas pu en perdre du nano Ah, j'étais encore en version invincibilité pour ça Parce qu'en euh, qu en fait, on a des frames d'invincibilité, il m'a touché pendant ces frames Bah là, je le touche une fois, normalement il meurt Oh non Bon bah au revoir oh En 0 anneau c'était facile, tu veux qu'on continue Mais, ou pas? Trop facile! Nickelheur! Attends, oui, il y a une capsule! C'est un autre monde! <rire> <rire> C'est un autre monde! <rire> C'est un autre monde! <rire> C'est <un> <rire> drôle! Pour l'instant, je suis tout seul! Lunch base, ah ça je l'ai déjà fait, vous, vous souvenez dans, de manière, voilà, ouais c'est bon, on est. Oh non, voilà reparti dans notre enfin, nouvelle ouais. mission, dans notre nouvelle mission terrible. La base Dagman. Euh, par contre à mon avis ça doit être un peu dur. Oui un, un peu dur. C'est une base, c'est une base. Hein. Ah t'étais repéré là. Oui. Ouh, bien, oui. Ah non. C'est une alarme. Il lance l'ennemi. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, ouais, tout va bien. Tu t'es fait repérer quand même. Ouais, voilà. Tout va bien, que bien. Oulala. Il court dans le truc, là. Comme un inster. Ah, merci Nthiess d'avoir ramassé des anneaux. Ah. Il faut prendre le truc. On était riolé. Bon, ça va, il n'y a pas de vide. En vrai, il y a... Ah la rigueur, ça va, Il y a le deck zag là-bas, en fond. Je crois que c'est là-bas qu'on va aller après. Ouais, oh, oh, as, là, là. ouais, tu dors ou quoi, Tony T'as pris d'autres sens, faut le prendre. Oh, euh... Faut pas le prendre par au-dessus, faut pas. Prendre... Il faut le prendre par, euh, par en dessous euh, Ouais, par en dessous quoi. Mais pourquoi il saute Il est con ou quoi Mais c'est toi qui saute Voilà, tu sautes ah, là, faut le prendre là Ouais, là. Ah, ok. Par contre, par le français, c'est pas. Faut aller dans le trou là Ouais, ouais. C'est un oui. ascenseur la la la la. Tu es là Euh, d'accord. <rire> euh... Oh non, pas encore un truc non, comme je... ça. Par contre, euh... il est pas venu avec moi donc. Ah, c'est quoi ça Faut passer en dessous ou faut Ouais, faut passer en dessous rapidement. Quand il remonte. Voilà. Ok, c'était tellement rapide que je me suis pris le truc. Faut prendre ça. Oula, t'as vu le petit peu Sonic, tu, es sûr que tu vas bien là Moi j'aurais vomi à ta place. Hein. Parce que là, euh, <rire> on se croirait pas dans une base, on se croirait dans un parc d'attraction. Hein. Euh, euh, avec des sensations fortes. Ah, ok, d'accord, <rire> merci, c'est gentil. <rire> Moi je me marre en tout cas. Toi aussi, je, je suis sûr que c'est pareil. Bon, à mon avis. Et ouais, puis encore une boule là-haut, à mon avis. Et PTS, qu'est-ce que tu fabriques j'ai fait l'abruti. Ouais, ouais là, je te l'avais dit, c'est un truc de mort, bien sûr. Faut que tu peux le tuer. Hein. Euh, Qu'est-ce que je fais je Tu sais peux le, faut le tuer, je crois, non oh, là, là. Bah, euh, tu es le, je crois, que ça va ouvrir la porte. Aïe, côté. aïe, aïe, j'ai pas de. Eh Si -tu, tu, tu le tues, le machin là, qui t'a tiré dessus. Le... Ah non, c'est ça. Faut oh, euh, appuyer là, sur je ça. Tu peux sauter dessus ou pas Ouais, vas-y. Ça a ouais. ouvert la porte de l'autre côté. Ah d'accord, je vois pas C'est Super. Mmh. Tu vas mourir, je toute sens. Ah oui, c'est mieux quand faire un spintage quand il. Ah d'accord, ok. Ah ok. et eh oui, là, ça a ouvert la porte. Bon, Donnez-moi des. Oui, je sais que je faire des anneaux. Doté, non, non. Là, non Non ah, anneaux. Bah voilà Ouh La traduction des anneaux, c'est des bagues. Ah d'accord. Il avance, il avance. Non, mais. Toi, bah je ne pas. Non Mais as... non T'es <rire> <rire> oh, a... A... A... bien joué, t'as ramassé un anneau, bien joué. C'est là ah, que tu vas galérer haut, ouais, euh... Non mais non <rire> Il y a une télé à côté Ah, euh, derrière, euh, à gauche, à droite En bas bon, oh, Ok, c'est toi Ok, il du... est en haut Bah oui, c'est le son du sang. Ah, à droite Ah, ouais. mais... ah c'est une Oui d'accord, mais euh... comment je fais pour avoir mon truc là Pour retourne en arrière. Ça, tu peux marcher sur les pics. Non mais oui Oui Ah Mais putain il faut que je me dépêche. Mais rentre dans le machin. Bien joué Thébès. Loupe Bien joué. Merci l'invincibilité on va dire. C'est nickel. Ouais ouais ouais ouais, ouais, ouais ouais ouais ouais. Arrête je vais, vomir. Je vais vous mourir. Vous quoi T'es mort. Ce <rire> délire. Non j'y crois pas. Bon ça, franchement c'était le premier niveau donc ça va. Voilà bon, on a pas eu game over c'est pas vrai vous avez rien vu. Ah, ça m'a fait mal le jeu. Ça. Ah, t'as tué une euh, bonne jeu. <rire> On dit que des ouais, conneries. Bah, t'es, j'y <rire> a réussi. Il l'a tué Ouais. Alors, bah, là, encore... là, faut pas te tomber parce qu'il y a. Un... Que faire, hein. Non. Ah, il y a une flamme en plus. Ouais. Donc, tu... si tu tombes, tu prends la flamme. Hein. Bah, t'es, je l'ai pris donc, euh, bien joué. Attends, vrai, ouais. Une flamme. flamme donc, Hop. Hop. Oh là là, là j'ai les rapides euh, trucs. Ça, c'est une alarme. Ah putain est Ah oui pour l'oiseau viens. C'est une sorte de guêpe Ouais une sorte de guêpe C'est un, un oiseau oui, ouais, C'est oui. un oiseau plus qu'une guêpe là. Oui ça a l'air que l'oiseau c'est tout On n'a pas encore eu de change point Il doit être super lent celui-là non Non c'est bizarre Il est là non Non Ah tu peux aller à gauche soit à droite C'est par là Bon soit à gauche soit à droite Il y a un chemin plus rapide C'est peut-être la droite Euh la gauche Le chemin Plus rapide Ah là t'es rapide là où Ah voilà c'est... C'est vraiment Sonic, euh, ça, ça, ça je crois que c'est un boost le truc par terre, là. qui t'a tapé le dos Qui t'a tapé le dos, bon, j'ai l'impression que t'es retourné en arrière C'est une impression en fait, c'est un endroit presque déjà vu, qu qu'est-ce qu'il fait avec sa boule lui Vas-y là tu peux le taper, oh, ça fait cool, là. bravo tête Oh, oh putain j'avais pas vu lui, moi je l'ai vu <rire> Ah t'as pu gagner une vie Oh non il y a un truc de feu. Oh non il y a un truc de laser. Un ah -point. quand même. Enfin trois minutes. Ouais. Là, faut aller de côté. De côté de non. Oh tu peux les tuer. Ah bah cool. Ouais, J'en ai tué un. Mais... Monte. C'est mis un spin dash hein. Oh là là. là J'ai oublié que. <rire> c'est pas grave. Prends ah, ce truc là. De flamme. Oh il l'a pris. Je pense c'est un bumper en quelque. Ah, euh... oh, ça te donne euh, envie de vomir ce truc? Et carrément, c'est un on... peu Oh putain! Euh... Bravo, Thèse! T'as <rire> ah, l'air un bien, Thèse? Non, merci. là vas-y, euh, non, pas là. <rire> <rire> eh, eh, Il suffit de Non Putain, les bâtards, les donnent et après, on les reprenne. <rire> Bravo, Thèse, il l'a pris. Ah, bah génial. Ah, mais je crois que Thèse dit, quand tu te fais toucher, Thèse dit, il va chercher ah, la Ah, doux. bah là, faut prendre le truc. Ah. Hein je crois hein, que euh, quand tu te fais toucher, Thèse dit, il va ah, chercher non, la Non, non, ah, on s'en fout. Après, on peut aller à la droite. Je crois que t'es revenu en arrière là Bah... Beaucoup. Si t'es revenu en arrière, Qu'elle a Regarde, t'as vu. Ah ouais, c'était là, il bah, fallait aller où là Il fallait prendre euh, la tirelire. Un moment de silence. Ah ouais Ah si Oh putain Non T'as plus d'anneau après. Mais ah, il y a un bumper. Mais... Après, t'es que à 4 minutes, ça va. Après, bon, c'est putain, c'est pas. Voilà. Ah, tu vas mourir. Alors, à l'arnaque, <rire> pourquoi tu me redonnes tes... Parce que je reviens au Bon des... Je suis pas loin, mais passe ce truc. Euh... Euh, une coupure, tu veux dire Ah ouais Ouais, c'est bon. En plus, on perd du temps en faisant ça. Ouais, carrément. C'est pas grave. Oh non, oh non, pas lui, vous étiez direct. Ah, mais non. il y a combien de... Ah, dès que tu fais sonner le truc, il est Ah, ouais, ok, il faut que je me barre là. Ouais. Mais Thèse aussi peut le faire sonner, je crois. Ah oh, ouais. Ouais allez, on se casse, sinon. Mais... <rire> T'as eu peur. Hein. Waouh oh, il y a des pics qui... qui descendent et ah, Dans ouais, lui. La vache. le mur. Tue-le, lui. Bon, Thèse, il a tué. Bien joué. Oh non oh, Non Fais oh, Ça fait quoi de... de vie. Pas de vie, mais de machin. De l'impasse. Ah non, il y en a partout un... Il va aller en haut, en bas. Aussi. En haut, en, en bas. bas. Il va. Un coin. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Si, attention. Ah... Non, non, c'est pas la même chose. Tu peux monter attends, dessus. Je peux monter dessus, attends. Je plutôt monter dessus. Oh tiens. Eh. <rire> c'est cool, euh... Non, on pouvait faire un spin dash, mais là on peut pas. Ah. Ouais, oh, tu vois, tu peux s'invoquer okay. T'es tombé. Bon, oh, on prend bien son fer, merci. Ah, pas les... On va aller en bas, voilà. On va aller en même endroit, Non. Je crois pas, non, non, non, on revient pas, jamais en remontant. Attention, aux me teste abuse. Putain, teste, il fait chier Voilà, <rire> je suis obligé de... Faire un spin-dash. Mais... <rire> il a retourné, cest à Oh, merci <rire> Mais non, tu vois, il t'a aidé, il est gentil Mais là, là. Es cool, cool. que... Mais Non mais c'est toi Ah là il faut appuyer sur le machin là Voilà. Ah là, ah, là c'est pas Tails hein. Tu peux pas dire que Tails est pour quelque chose là T'es pas dedans là pas... Ah oh là Il sert à rien Pourquoi On est game over après Ah c'est le boss Ah oui t'as raison ouais C'est le boss Ah non Ah si Ah si Ah non Non non Non c'est pas... pas encore il était juste là, il s'est baladé. Go go go. go go go Go go go Je crois qu'il n'y a pas de boss dans ce niveau-là, mais pas sûr. Ah, je vais monter dans les cieux. Ah, Knuckles no Ah, cool Ah, il, vient aussi, ouais, cool. il non, est bien aussi. est Non, c'est une bombe. Ah oh, non, il faudra se d'aide. Ok Pourquoi t'es-y tombé Bah, je sais pas, bah, moi aussi. C'est un boss contre lui euh, Je sais pas, du tout. Il ça se passe quoi, là Il y a un train de se tomber. Euh, il y a un train de se tomber. Tout ça tombe. Oh ouais, c'est hein, une tenu. cutscene, scène, faut attendre, oh, un checkpoint, ah. c'est un boss, il y a un boss là, c'est un checkpoint, c'est un checkpoint comme ça après Knuckles euh, c'est un boss, bah ah bah voilà le boss, je sais pas c'est quoi le boss là, c'est quoi ça, oh non, ça t'est encore un, un truc chiant, ouais il me touche quand même, hmm. t'as voulu faire point. comme moi tout à l'heure, ouais bah, non mais vous quand faut le touchez quand, vous le touchez quand, il range ça, bah c'est ce que j'ai fait, oh non, oh. oh. ouais bon on y va, voilà ouais mais ça fait déjà 30 minutes qu'on est dessus ouais, bon. ok je peux le taper après par contre, il a assez dur le mais... je lui tape tranquille lui ah d'accord faut du temps tu le fais perdre waouh merci oh t'as un ami waouh génial waouh je l'ai terminé par contre j'ai plus de batterie sur euh, l'appareil euh... non le bah non. Ah, non on peut pas Hein On peut pas. Pourquoi Parce que c'est... Euh, parce que ça se garde que... Ça se garde pas les actes qu'on a fait. Ça se garde pas l'acte qu'on a fait. Cool. Ça veut dire qu'on sera obligé de le refaire, l'acte. Ah Ouais. Oh non, ça n'a que... Bah, on reprend tout euh, demain. Ah non, mais au pire... Euh... Bah non, pas demain, parce que je repars. Bah si, on peut faire... Mmh. Ah ouais, demain matin, comme euh, la fois. Ah, oh, j'ai un Punk déjà. Ah, ou au pire. On peut mettre celui de la neige. Oups. Ah non, au pire, tu sais ce que je vais faire on, on refait le niveau dans notre coin, et on reprend ce niveau-là demain. On refait quoi Ce niveau-là de demain. Ou alors, on enregistre par l'ordinateur. ce qu'on a fait là. Ah, mais là, on l'a pas enregistré. Non, mais on, si, si le, le téléphone s'arrête, on enregistre. Avec l'ordinateur et on fait un montage. Voilà ouais. pour l'instant ça arrête pas. Non. Est-ce que ça va à faire le monde si je le nom. Non mais si moi je le fais en deux secondes aussi. Si je suis des Je préfère par là, euh, Il met batterie faible mais.. Il est que 15% donc c'est bon. Ah ouais. Après là, il faut recharger tout le monde. Donc là au moins il serait complètement vide. Charger. Par contre, euh, euh, <rire> t'as du complètement euh, <rire> ouais, après, envie. Après, j'ai envie d'écouter ma connerie que j'ai dit tout à l'heure. Le bleu est bien bleu. Ouais, mais grave. Vraiment très bleu. Bah, en fait, il était comme ça sur la console. Hein, le jeu. Mm -hmm. Cette couleur-là. On hein. l'impression que c'est une console. Hein. Oui. On est vraiment sur la console. Et... Non, mais en vrai, l'écran, dirait une télé de l'époque parce que c'est presque aussi grand. L'écran. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Là, les gens ils vont dire mais pourquoi vous avez filmé ça avec votre téléphone bah... Parce qu'on a vu y voir comment ça va mais ça, ça rend bien en vrai. une invincibilité oui, T'as oui. oui. bah, vu j'ai même pas rebondi c'est bizarre ouais, il y a rien, ça, Deux minutes hein. Et en 28 secondes j'ai eu un checkpoint et j'en ai encore eu là. Bah Oula ouais. attention laser. T'inquiète je suis invincible. Ah bah ouais. <rire> Sonic t'es es dur toi ouais, tu es plus loin, mais... Non je fais pas gaffe Ah je suis à 60 60 anneaux 59 ouais pareil Ah si là il a remonté. Oh, ah je pensais oh que... Ah t'inquiète, es, il est là, en bas, il a récupéré les anneaux. Sais... Ah là faut ce que c'est faire Ouais Oula, par contre, oula T'inquiète, c'est prévu. Ah, Aïe. Oh putain, il va terre. Ah je l'avais pas vu lui, putain Bon, Faudrait reconnaître les structures C'est toujours des trucs euh, un peu... Euh... Ouais, c'est ça, regarde Allez, encore un Attends, faut faire un spin-dash pour le passer, oh. j'espère ah, donnez moi les anneaux, c'est voilà, sortie. Ah ah, oh, purée ouais. m'a fait trop peur Ne faites plus ça C'est gars que... J'espère pas que dans le prochain jeu... Elle soit... est carrément sur des tuyaux, là. Carrément, ouais Je... On est sur la... Ah oh, bon. ouais. <rire> <rire> On est carrément sur la plomberie de, de Robotnik, là euh, Tu es revenu au même endroit Ah ouais, d'accord, fallait ah, on... fallait faire ça Ouais, ouais. <rire> <rire> T'inquiète, euh, euh, non Ah si, je faut faire l'eau Ah, ça ah, euh, oh, Putain, non. on l'avait même pas vu L'autre, il faut que ça <rire> Normal, il est trop bête Checkpoint Ah quoi ah, cool cool ah non, ça, c'est pour une cache pourquoi parce qu'on bah parce que Sonic il peut pas le casser ça ah. le boss déjà déjà mm -hmm. ben, tu vois Ah ouais, ouais d'accord qu'il allait faire ça mais... Moi je savais <rire> Pourquoi j'arrive pas oh, non, mais ouais, ça. carrément <rire> oh, <voilà. rire> Mais c'est pas fini c'est pas fini C'est pas fini On va re se rebattre contre lui Oh, génial, on a... Ah génial Ah oui là c'est le, le boss final de Sonic 3 après on attaque Sonic et euh... Knuckles Après on attaque Sonic et Knuckles après mmh. il est pas un peu rose Non mais sur la capture Ouais non avant il était rose <rire> Sur la capture il est un peu rouge mais ça... Ah 37 minutes <rire> Ah oui non non non, non. Nous, nous on a joué une heure On a joué une heure Et là faut attendre pas si Ouais, c'est. Très passionnant. Mmh. Demoiselle On arrive quand On arrive. Ah oui, la boss finale, ça va être là. On a même pas récupéré des anneaux, donc. On a 5. Oh, oh, des. Ok. Non, mais. Des euh, ouais. émeraudes du chaos. Ah ouais, il y en a plusieurs, mais. C'est un peu facile. Hein. En plus, il s'arrête quand on le frappe. Ouais. Non, en plus c'est euh, bon. Ah, bon, non. bon. Bon, d'accord, ok. Non <rire> Ah, t'as perdu un anneau quand <rire> Non, je les ai tous perdus. Là, il faut juste le taper. Une fois. Oh, ouais. C'est simple. Mais, c'est pas encore fini. Bah, pourquoi t'as fait ça Bah, je peux a encore un boss après, t'inquiète. Avec la musique Avec la musique, tu sais, la musique de Sonic euh, NB, merde de Gaming. Et. Après, sinon, on a. le celui on peut faire tout. Mais non, faut juste refaire. J'en euh, bon, oui. ai un voulu faire une safe tête, mais je sais pas comment on fait. Ah non, oh, non c'est fini Non. Oh. Euh. Ah, je pensais qu'il y avait euh, l'autre boss en fait, mais non, c'est fini. C'est avec euh, le carrière. Le carrière le... Oh non, c'est fini, d'accord. C'est dans yeah. ce Eh ben voilà, on a terminé Sonic 3 et maintenant on va attaquer Sonic 3 et Knuckles à la prochaine fois, demain. Oui. Ouais, demain, demain euh, 11h. Ouais, Peut-être pas 11h. Hein. Ouais, 11 mais... ah, Peut-être avant 11h, mais... ah, peut 11 parce que sinon, euh... non, on a pas de temps. Ouais, voilà. Ouais, ouais. ouais, la dernière fois, on a fait une heure. nouvelle. Bon. La, un... euh, hein. bah, la dernière fois, on a fait peu ah, nouvelle. La dernière fois, on l'a fait. Bon, bah, merci à tous d'avoir regardé euh, ce... cet épisode. épisode. À la prochaine. 3. Ouais, à la prochaine fois. Euh, le lien de sa chaîne de mon coéquipier en description, il fait des musiques de, de jeux vidéo et... Oui, Avec des euh, images. Euh... Euh... Basé sur l'horreur. Ouais, basé sur l'horreur. Le... Mais je te propose de faire des musiques de Sonic ou Mario. Ouais. Allez, à plus tard les amis.